Youtube C'est la première game des 30 ans. Le lendemain de la soirée, enfin le surlendemain de l'anniversaire, j'ai encore un œil à droite, un œil à gauche, et pourtant ces deux-là vont se réunir pour lâcher des gros faisceaux laser sur ces connards. Je vais sortir la vidéo, pensez à liker, commenter, abonnez-vous, c'est important. L'iPhone, quel BG. Tiens je l'ai cassé hier. Juste faire. Ah, vous pouvez pas voir, il brille trop, cet iPhone. L'alcool, à un certain âge, c'est plus de l'eau, le chat. Hein. Boucher quoi, et tu sais que même mon cerveau, je crois qu'il a pas encore l'info comme quoi je lui ai tiré dessus. C'est mécaniquement que je suis monstrueux en fait. Ça, tu n'as même plus besoin de réfléchir, que tu deviens juste un fucking warboard, bro. Qu'est-ce qu'il y a 54 en gros, il y, a une vie, il y a une vie après la mort, ou pas, ou pas, ou pas, il, y a, il y a rien, il y a rien, il, y a, il y a que du sombre, il y a que la mort frérot, le... excusez-moi, je pense que je vais gagner cette première game des 30 ans. Ça te dérange pas que je te déchire à ce point, Fufu, que ça Genre, tu te sens pas humilié Moi, à sa place, je me sentirais un peu violax, tu vois. Mais pas dans le bon sens du terme. Après, je sais pas, je pense pas qu'il y ait un bon sens du terme à ce mot, tu vois. Putain de, T'es trop nul c'est pas possible Mais Fufu comment tu fais pour être autant une merde sérieux C'est abusé Genre j'en ai vu des joueurs nuls dans ma vie Mais c'est vrai que plus éclaté de toi on a, on a quand même du mal Tu veux un tuto tu veux un suppo tu veux... Je peux faire un truc pour t'aider gros Tu joues sur les genoux de quelqu'un actuellement Regardez ce kill chat Oh. Oh. Ouais, là c'est ma faute les gars. Oh, putain, c'est dur. Oh non, mais Comment tu fais pour être aussi nul? Comment tu fais oh On en fait chier! Et on avance chat. Let's go Y'en a y'en a y'en a un 61 ouais, veux, veux. game de la journée chat 30 ans chat 30 ans Pour le joueur capteur cardiaque Merci Fufux Tu m'as servi à avoir 10 kills faciles ouais. De rien Je te remercie pour tes sacrifices